Le cœur arrière, c'est un roman qui suit le parcours d'un jeune sportif qui s'appelle Victor Valétudier et on le suit de 12 à 22-23 ans. Euh, il a d'abord cette épiphanie, euh, ce, cette découverte du sport, il vient d'un milieu assez modeste, euh, il n'a pas de pratiquant de sport autour de lui et il découvre un athlète dans un parc euh, qui pratique l'athlétisme, puis un peu plus tard, euh, à l'occasion d'une retransmission à la télévision, il se prend d'amour pour, pour le, le son longueur et le triple saut et et euh, il va commencer ce, ce parcours euh, d'un jeune homme qui a clairement des prédispositions, euh, voire même un don, euh, bah, vers le milieu professionnel du sport. Et on va le suivre euh, à chacune de ses étapes, à chacun de ses états, dans cette quête euh, des podiums et d'une sorte de professionnalisation du sport, en tout cas de sa pratique. Alors je ne viens pas d'un milieu où le, le sport était, était central, mais en tout cas il, a, il, il avait beaucoup d'importance dans ma famille. Ça a permis notamment à mon père qui était très sportif euh, bah, de, de se sociabiliser comme beaucoup de jeunes il a pratiqué euh, plusieurs sports plutôt des sports euh, d'équipe quand il était jeune notamment le rugby il a fait du tennis et euh, venant d'un autre euh, milieu assez modeste et euh, ayant des origines euh, polonaises bah, ça lui a permis aussi de se socialiser, de, de, de, de rentrer dans un, dans un milieu euh, de, de, de jeunes avec devenant de d'un peu, peu tous les horizons et c'est ça qui est, qui est intéressant dans le sport c'est euh, d'une part euh, sa capacité à sociabiliser. Euh, c'est finalement euh, un mélange entre euh, voilà, la, la passion euh, la passion du sport professionnel, ce roman, euh, et puis aussi ses travers, quelque part. Mais c'est ça qui m'a intéressé dans le sport. Euh, ça, ça permet non seulement de raconter une histoire euh, sous forme d'une un, sorte de, de roman d'apprentissage, mais en même temps en accéléré. Puisque ce qu'ils vivent en, en une douzaine d'années, c'est parfois ce qu'on vit même pas nous dans une vie euh, complète. Euh, ils passent par des étapes euh, et des états qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez intéressants d'un point de vue narratif. C est, c est, raconter un sportif, ça... ça ça ouvre beaucoup de beaucoup de possibles dans une, dans l'écriture. Alors mon personnage, il progresse dans la dans la compétition et il rentre dans un dans un autre milieu euh, à peu près à 18 ans euh, que je ne pouvais pas ne pas brosser euh, aujourd'hui euh, on est euh, progressivement on sort un petit peu de l'ère des, des usines à champions euh, on, on fait rentrer doucement euh, la psychologie dans l'approche la, dans, dans sportive mais pas toujours ça dépend aussi des, des, des facteurs financiers qui sont euh, autour du, du sport c'est clair que dans, dans le triple saut, so, il n'y a pas les mêmes moyens que dans le 100 mètres. dans le 100 mètres il n'y a pas les mêmes moyens que euh, dans le football etc euh, ce qui, est, ce qui était intéressant, c'était d'aborder aussi de tout ce qui a pu changer ces dernières années dans le sport. Alors Il y a déjà eu beaucoup de sujets autour de la violence dans le sport, de la violence dans les entraîneurs. Il y a eu aussi pas mal de, de, de révélations de sportifs professionnels sur notamment leur, leur état de fébrilité, voire même leur dépression. Alors, on a eu plusieurs cas. On a eu dans le tennis, on a eu Naomi Osaka qui a un petit peu rendu ses, ses, ses difficultés euh, euh, au plus grand nombre euh, lors de conférences de presse. On a eu dans le basket américain plusieurs, euh, plusieurs sportifs qui ont pu parler aussi de ça. Euh, donc voilà, il y a, y a d'une part euh, ces, ces, ces usines à champions. Alors ça s'appelle les drafts aux états unis les écoles, les universités. Ça peut être... Euh, il y a quelques années, il euh, y, y avait une team Lagardère aussi. Euh, le groupe Lagardère avait mis aussi beaucoup d'argent dans la, dans la formation des sportifs. Euh, mais euh, ce qui était important de souligner, bah, c'est que, voilà les, un peu comme dans le titre, on en fait, on a, on a certes le cœur avant du sportif qui bat euh, pour l'effort, mais il y a aussi ce cœur arrière qui convient de ne pas négliger et euh, bah, tous, les, tous les sentiments euh, que peuvent éprouver un sportif, surtout à cet âge-là, euh, à cet âge où, euh, où finalement euh, on est très poreux et très perméable euh, à, à toutes les émotions, où nos entraîneurs euh, sont quasiment nos, nos pères et nos mères. Euh, on le voit dans le sport, on le voit dans la danse, etc. Et, et dans cette cet état de fragilité qu'ils peuvent rencontrer, ce qui est, euh, ce qui est euh, assez commun, c'est que on, on, bah, tout peut vaciller d'un moment à un autre. C'est aussi ça que j'ai voulu raconter. Les difficultés et euh, euh, les, les souffrances aussi qu'induisent le sport dans, de, de, dans, dans un certain niveau de compétition et le sport professionnel au sens large.